Ah, c'est beau. Ah. C'est hein. oh, oh, oh, oh, oh. c'est oh. mieux par là. Ah oui. Ah. Oh là là là là, mais il y a quelque bruit là et ça, ça fait quoi C'est génial c'est bien, hein Les ouais, On a vu qu'on sans si encore. Hein. Je sais pas, tu mets Ah, c'est Oh, c'est ouais, trop bien là. Oh, regardez, là Ça, c'est bien, hein. ah, là, là, parce que c'est... C'est trop bien C'est bien C'est du C'est du sang quoi. Ouais, je suis... Je C'est le but C'est C'est le bar. Oh, Non Tu vas tu Tu vas, tu prends des du Oh, oh. oh. oh. oh. Ça c'est ton ordre Excuse-moi. Ah, moi, c'est moi Et il est quelle heure? À peu près l'heure de, de la GoPro. L'heure de la GoPro.